j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Alors, malgré tous les problèmes, bah, j'espère que vous gardez le moral, hein, sachant que c'est curieux quand même. On a un problème euh, qui arrive, et puis après, il y en a un autre, et puis après, un autre. Hein. On a l'impression qu'ils ne savent plus quoi inventer. Hein, là, en ce moment, il y a les problèmes de, de grève, de carburant. Bah, nous, chez nous, ça manifeste aussi beaucoup. Il y a des retards de livraison. Il y a des pénuries qui commencent à se faire sentir dans certains, certains produits. Je ne peux pas vous donner la liste. Hein, c'est... C'est plutôt, euh, plutôt en rapport avec, euh, ouais, avec la nourriture, certains produits qu'on a du mal à trouver. Ouais. Notamment des, tout ce qui est légumes, j'ai remarqué ça moi. Enfin bref, puis je ne vous parle pas évidemment de l'installation de mon poêle à bois qui est <rire> reporté sur 2023 si on a de la chance, je dis c'est la, la cata. Poêle à bois qu'on a acheté en juillet si je ne me trompe, pas hein. qui n'est toujours pas installé. Enfin, j'espère que vous en avez un, que vous avez de quoi vous chauffer, parce que ça va devenir compliqué 2023. Je préfère vous dire, hein, 2023-2024, euh, ça va être compliqué. Bon, alors, on va regarder aujourd'hui les histoires d'Internet, ou plutôt euh, YouTube. Ouais. ça, on m'avait posé la question savoir si on allait avoir des coupures YouTube. Alors, pourquoi YouTube Bah, ben, Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se réunissent sur YouTube, hein. Moi, la première. C'est une plateforme qui est quand même agréable au, au sens où il est facile de trouver des choses, je trouve. Il y a aussi d'autres plateformes, c'est vrai, mais je les trouve moins moins bien faites en toute franchise. C'est vrai que YouTube, c'est bien fait, on ne peut pas dire. C'est bien fait. Bon, alors, on va voir. Est-ce qu'ils vont nous couper YouTube Alors, on va regarder ce qui sort avec le Dixit. Alors là, il faut faire attention parce qu'il y a une tromperie. Mais bon. Euh, ouais, là, il me dit que les gens qui sont dans la nature, ben bof, ça ne les touchera pas. Bon, ça, on est d'accord. Ça, on est d'accord. Bon. Mais est-ce qu'on va avoir des coupures YouTube Oui, nous, une fois, la coupe me dit aussi qu'il faudrait en fait éventuellement que j'aille m'aérer. Bon, ok, mais enfin bon. Je suis d'accord, mais enfin. Je serais embêtée de parler de YouTube. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais.. Euh... Bah tiens, justement. Bon, on est dans le thème plus ou moins. C'est le thème internet. Alors on peut y voir effectivement les réseaux. Ou hein. là, en fait, c'est la menace des réseaux, ça. C'est le petit personnage. Il est en train de se battre contre les smartphones. Donc il y a quelque chose effectivement avec les réseaux et avec internet et avec YouTube éventuellement. Ok. Là, euh, là, je sais pas. <rire> Là, c'est le mauvais temps, mais en même temps, c'est de l'eau pour euh, pour les champs, d'accord. Pas trop ce que ça veut dire. Ici, qu'est-ce qu'on a Alors, on a les pompiers. Il y a les pompiers qui viennent aider. Je vois ça comme ça, d'accord. Et là, on a l'oligarchie. Bon. Bon, il y a des histoires d effectivement, de internet dans cette histoire, ouais. Vous savez ce que je pense là, là et là euh, Je pense que ce sont les gens ici qui arrivent à se regrouper, à s'amuser. Donc, d'où la, la voiture de pompier. C'est une aide, hein, une assistance. Euh, sur YouTube, c'est la façon que l'on a, nous, de communiquer. Et éventuellement, de, de, de combattre les mauvaises informations qui nous sont données, là. On peut y voir aussi la menace par les fausses infos. Donc les, les fake news, euh, ce que vous connaissez en fait, les, la déformation de l'information. Et ça, ça les embête. Euh, voilà. Hein, ce, ça, c'est l'oligarchie. Oh, pardon, je pense que vous voyez pas la carte. Attendez. Hop. Oui. Ça, ça les embête. Alors là, on va regarder ce que c'est juste. C'est pas... C'est les influences ou c'est le contre, ça Ouais, voilà. Donc là, c'est bien la manipulation des news, vous hein, voyez On manipule le petit mouton, mais sachant que les gens qui manipulent sont eux-mêmes manipulés, sauf que le maître de la marionnette, on le voit pas, ça c'est clair. C'est sûr que qu'on sait pas exactement qui se cache derrière euh, tous ces gens-là, hein. mais il y a bien, oui, manipulation de l'information manipulation euh, des réseaux, absolument, ouais, ouais, absolument ici, alors ici, on a deux fois des, des histoires de maison. Alors là, c'est quand on est déstabilisé, il y a les émotions, les débordements émotionnels éventuellement qui déstabilisent. Et là, il y a les le château. Là, vous voyez, en fait, le château, c'est vraiment comme un... quelque chose de tout puissant, puisqu'il est au-dessus des nuages, hein. Et c'est lui qui décide de la pluie du beau temps, moi j'ai l'impression. Donc en fait, en contre, on a un organisme ici que l'on ne voit pas parce qu'il est au-dessus des nuages, comme ici, vous voyez sur la carte, et qui décide, pour moi c'est ça, il décide d'envoyer de la pluie sur le champ d'en dessous. Donc on a bien, ah, je viens de comprendre la carte, on a bien des organismes haut placés, très puissants, ah, le château, qui finalement décident de ce qu'ils doivent nous donner là, en dessous, pour la fertilisation du champ, notamment par rapport à la pluie. Donc ça veut dire quoi ça veut, ça, décide, ça veut dire qu'il décide de la pluie et du beau temps, quoi tout simplement. Hein. Donc il y a bien des influences qui décident un petit peu de ce que on est censé écouter ou pas. Hein, tout simplement. Et qui peut influer sur le, les humeurs, hein, vous voyez, les, les débordements. Bon, pour moi, il y a une volonté de régulation, là, en face. Bon, c'est la sursens. Hein. Vous nous me mettez dans l'autre sens, hein, d'accord En gros, hein, ce que je suis en train de vous dire, c'est ça. Alors, ici. Voilà, on s'entraide. C'est bien ça. Donc, grâce euh, à YouTube. Alors, je suis en train de parler de YouTube. Donc, grâce à YouTube, par exemple, bien, il y a des informations. Et il y a de l'entraide. Hein. Vous voyez, la main qui se tend. C'est amical, tout ça. Une main tendue, ouais. Et là, ben là c'est ce qu'ils veulent, effectivement. Ils veulent nous inviter dans un autre monde, mais qui serait beaucoup plus diabolique. Vous voyez Bon, alors, vous allez me dire, « Ouais, c'est pas les coupures Internet. » C'est vrai, je suis en train de tourner un petit peu autour du sujet. Là, je vois plutôt la volonté de réguler, oui, de réguler, c'est ça, l'information. Et de nous emmener vers un autre endroit, <coughs> pardon, qui a l'air d'être très beau, très pacifique, très paisible. voyez Et en fait, vous voyez, c'est euh, le diable. Donc, attention aux alternatives qu'ils pourraient nous proposer au niveau des MEDIAS, ah, euh, -E d'accord hein, Il y a quelque chose, là. Alors, pour l'instant, il y a donc volonté de réguler l'information et de nous la donner peut-être même au compte goutte voilà, OK. Si on, on prend le, le, le côté haut, <coughs> excusez-moi, à chaque fois j'ai la voix qui part, vous voyez, c'est sujet sensible, hein, testament. Donc on va regarder quand même s'il peut y avoir une coupure. Vous voyez, on a bien les histoires de, de choses fictives, hein, de fake. C'est marrant, il ne me parle pas de coupure, il me parle de fake news. Là. Ça, c'est curieux. De nous emmener en bateau, hein, j'ai envie de dire. De nous emmener dans un monde imaginaire. Et là. Il y a un papier qui prend feu. Une flamme. Hum, mmh, ça sent pas bon tout ça, les amis. Hein. Oui, oui, oui, Bon, ce que je vois ici, c'est l'accentuation de la sursang. D'accord? Je suis en train de parler comme ça. Hein. Comme dit Nana, on contourne la montagne. Hein. OK? On serpente comme le serpent. On peut dire ça comme ça. En plus, nous, on brasse les serpents aujourd'hui. Donc, <rire> bon, enfin, bref. Il ouais, y a volonté de nous de nous euh, manip ouais, et de nous emmener dans un conte de fées que vous voyez ici et là. Bien, bien, bien. Alors, ça me dit pas s'ils vont couper Internet ou, pardon, YouTube. C'est toujours la, la, la question de se rapprocher de la nature. Alors, il y répond sans y répondre. Hein là, en fait, le jeu est en train de me dire que il va falloir réapprendre à se, euh, à se, à se, comment dire J'allais dire à se revoir entre nous, ouais, quelque chose comme ça. À se revoir de façon physique. Enfin bon, c'est pas facile. Hein. En plus, moi, je suis loin, donc euh, comment voulez-vous que je fasse Alors, qu'est-ce que c'est que cette carte-là On a un match. On a un match, donc un combat, mais un combat inégal. Ouais. Et on a encore les fake. C'est marrant, hein. Ça, je ne pas ce que ça va faire là. Par contre, ça, je comprends. Ça, je comprends. On nous demande de mettre les lunettes roses. Hein, pour nos manip plus loin les je suis en train de, Toujours en train de tourner autour des fake news. Alors ça c'est quoi cette histoire de combat là ah, Question de temps. Ok. Ah donc c'est pas encore là. Ça, je suis en train de sortir le futur là. Ouais. Et là, c'est qu ce que c'est. Et de se mettre. Ah oui, non, c'est pas de se mettre à l'abri, c'est euh, traverser un pont. Un pont à traverser. Ok. Encore du fake. C'est fou ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc Alors, ils sont en train encore... Alors là, je sors un peu du sujet, mais ils sont encore en train de nous préparer quelque chose là. Vous voyez le petit bonhomme Il est tout petit sur la carte. Hein. Il est devant une espèce de grotte, toute noire. Donc il est face aux ténèbres. Donc là il y a une épreuve et c'est pas maintenant mais elle est en train de se préparer cette épreuve là et c'est bien encore avec des questions de euh, de de fake de vous voyez de cirque on nous prépare encore un cirque une représentation pour nous faire perdre la réalité là Vous voyez on est dans un autre monde alors là il y a un truc qui se prépare bon ok il y a un truc qui se prépare. Donc là, il y a un combat inégal. Attendez, on va creuser ça. Je suis mon intuition aujourd'hui, si vous le voulez bien. Ouais, il y a bien la tempête. Alors là, je suis en train de tomber sur autre chose. Hein. J'étais partie sur YouTube. Donc pour YouTube, j'ai pas les coupures YouTube qui sont. qui sont euh, arrivées. J'ai plutôt l'accentuation de la sur sang. Dans le fait dans l'autre sens, d'accord c'est ça que je vois, euh, avec certainement euh, une, euh, une chasse aux sorcières, j'ai envie de dire, oui. Il y a quelque chose qui m'est arrivé d'ailleurs, il y a deux, trois jours, j'étais en train de regarder le live de Mike Borowski, je ne sais pas si vous connaissez, qui était en train d'interviewer, la Natacha, euh, Natacha, la journaliste. Bon, je ne veux pas dire le nom de celle-ci, mais euh, c'est quelqu'un qui était en relation avec Amandine. Alors, je pense que... bon. Voilà, donc, donc cette journaliste Natacha euh, avait parlé de, de brimiche. Hein, D'accord vous, vous redécoderez, hein. Je suis obligée de parler comme ça. Bon. Donc j'étais en train de regarder le live, très très intéressant. Et puis tout à coup, pouf, ça s'est interrompu. Et j'ai eu un écran noir qui me disait euh, vidéo euh, non disponible. Alors c'était en live. Hein, et euh, je n'ai pas pu retrouver le, le live par la suite. Et apparemment, ce live s'est déroulé normalement. Donc il y a quelque chose. Hein. Je vous dis, on est surveillé. Bon, alors simplement pour, euh, voilà, ça fait penser à ça. Donc, surveillance accrue, hein, vous avez compris Surveillance accrue. Alors, mais la coupure, je ne la sors pas pour l'instant. Bon, je la coupure, je ne la sors pas. Par contre, il y a autre chose qui est en train de nous préparer, là. On va essayer de creuser par là. Donc, il y a quelque chose qui est en train de nous préparer. Il y a bien une tempête, mais il y a encore des choses que l'on ne voit pas. Vous voyez, on dort. Bah, on ne peut pas non plus tout voir, hein. Mais il y a quelque chose qui se prépare. Et là, on est en relation... Alors, tiens, c'est amusant encore les choses électriques. Mais aussi les questions de nourriture. Ouais. Alors, ce que je suis en train de vous sortir, moi, c'est qu'il va y avoir un problème, très certainement, au niveau des fruits et légumes. Hein. Vous voyez ou la situation, ça peut être au printemps, mais la situation va être très très déséquilibrée. Enfin, très casse-cou, très casse-gueule. Hein. Espérons qu'on ne revienne pas à l'âge de pierre. Hein. Je, je sens un problème qui s'amène. Au niveau de la nourriture, je sens un truc qui arrive là. Ouais. Exact. Bon. Alors, en d'autres termes, qu'est-ce que je suis en train de vous dire Couture, Coupure YouTube, pour l'instant, non, ce n'est pas sorti. Alors, bon, ok, ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, mais en tout cas, ce n'est pas sorti. Ce que je vois, c'est l'accentuation de la sursang, d'accord Et la volonté de nous faire mettre les petites lunettes roses. Vous voyez, de, aussi de nous, de nous mettre sous contrôle. Vous voyez, c'est un robot, là. Ok Bien, ça, c'est facile à comprendre. Il y a autre chose qui se prépare dont on ne nous parle pas. Mais c'est en interground, en background, si vous voulez, c'est-à-dire, c'est en arrière-plan, c'est en train de se préparer. Ça arrive, c'est une question de temps. Et ça va être en relation avec la nourriture. On voit que la, la, la, la personne, là, bon, elle a un casque. On sait pas pourquoi, d'ailleurs. Enfin, bon, c'est bizarre, elle a un casque. <rire> elle est armée de carottes. Ah oui, je suis en train de voir. Ah oui, d'accord. Sur son casque, c'est un poireau. OK. Euh, donc défense, défense, défense alimentaire, défense de la nourriture, euh, il y a des questions électriques. Bon, moi ce que je ressens hein, intuitivement en voyant ces cartes-là, c'est que les problèmes électriques là, hein, que vous connaissez, ou les problèmes de gaz, que vous connaissez aussi, tout ça ça va se traduire par un problème au niveau de l'agroalimentaire. Alors ça peut être en relation avec les engrais, effectivement, hein, puisque vous savez qu'on va avoir un manque d'engrais. Mais vous voyez qu'on risque, on risque pardon de revenir à l'âge de pierre, Vous hein. voyez. Et c'est pour mieux nous manger. Alors que faire Je vous avais parlé de, il y a plusieurs semaines de ça, des graines germées. Bah c'est très sérieux, hein. c'est très très sérieux. Alors vous allez dire oh les graines germées c'est pas bon. Ah c'est pas. En tout cas moi j'en ai acheté, je les ai pas fait pousser encore, mais je sais qu'il y a des vidéos sur YouTube dans lesquelles il y a des recettes. Hein. Donc peut-être télécharger les recettes hein. <rire> euh, qui montrent comment faire du pain. Euh, très bon et très nourrissant, on n'a pas besoin énormément de choses pour se nourrir, hein, contrairement à ce qu'on croit, euh, on n'a pas besoin d'énormément de, de, de, de voilà de calories, mais par contre on a besoin de bonnes choses, et dans ces graines germées, eh bien il y a tous les sels minéraux dont vous avez besoin, les vitamines, etc, c'est très très nourrissant. Donc, je dirais que les personnes qui n'ont pas la possibilité d'avoir un petit potager, eh bien, je vous conseille vraiment de, de penser à ces graines germées. Euh, je crois qu'on peut s'en sortir, on peut manger, euh, on peut vraiment euh, voilà, avoir le nécessaire. Et puis, évidemment, dans notre entourage, il y a aussi les producteurs locaux, même s'ils vont avoir un problème d'engrais. Ben, il y a toujours l'engrais animal, hein, il y a des chevaux, il y a tout ça. Donc, euh, on ne devrait pas mourir de faim. Mais il y a une volonté très, très nette, très, très nette de diminuer ici nos repas. Ça, je le vois. Bon, alors. Ici, on me dit de faire preuve de sagesse. C'est une belle carte, ça. D'aller chercher éventuellement des recettes, même. Que ce soit des recettes, euh, comme je viens de vous le dire, hein, pour les graines germées ou pour euh, éventuellement faire pousser des petites choses. Ne pas, ne, reste, ne pas Ah, ne restez pas sans rien, voilà. Bon, c'est en marche. Hein. C'est qu'elle le dire. Ah, mauvais jeu de mots. désolé Bon, il s'appelle Renaissance, maintenant. Enfin, bref. Ouais. N'importe quoi. Euh, là, on a le pirate, vous voyez. Donc, on va bien avoir des questions de vol avec, avec un coffre plein de plein de quoi. J'arrive pas à voir ce que c'est. On dirait des gâteaux. Je ne sais pas ce que c'est. Un coffre rempli de quelque chose. Bon. Bon, on peut y voir des gâteaux. Ça ressemble à des cookies. Hein. Ouais. Donc, il y a bien des questions de nourriture là. Ils vont nous faire la totale. Hein. Ils vont nous faire la totale. Voilà. Vont nous faire la totale. C'est-à-dire que là, on, on a fait déjà euh, carburant, électricité, euh, gaz, euh, tout ce que vous voulez. Euh, bah là, ça va être nourriture. Ouais. Bon, pas de panique. Hein, on a encore un peu de temps parce que vous voyez qu'il y a la question du temps. Mais on peut prévoir. C'est pour ça que je fais des vidéos, moi. Hein, sinon, je fais autre chose. Hein. <rire> c'est pas que j'ai rien à faire. Hein. J'ai toujours plein de trucs à faire. Bon, alors, oui, c'est en préparation. Donc, écoutez bien mes petits conseils. Hein. Je vous avais dit déjà, il y a un an, de faire des provisions. Vous avez, vous avez vu, hein Ce n'est pas perdu, puisque entre-temps, il y a eu une explosion au niveau de, de la hausse de, des prix. Et si vous avez fait des provisions de pâtes de riz et de tout ce que vous voulez, euh, qui se conservent, eh bien, vous ne restez pas sans rien. Alors. Alors, là, ensuite, il y a les histoires de transport scolaire, avec les enfants, les chauves-souris, ouais... Et il y a quelque chose qui arrive à ce niveau-là. C'est-à-dire... Qu'est-ce qu'ils vont dû refaire là Ah, décidément. Je vous dis, il va y avoir la, la, la course... Alors, je vous avais sorti cette carte-là dans la vidéo numéro 20. Que j'aime bien, je dois dire. Elle était pas mal, celle-là. Je suis pas toujours satisfaite de mes tirages, mais celle-là, j'aime bien. Vous avez dit qu'il y aurait des gens qui allaient faire des stocks, vous vous rappelez Bon, j'aurais pu dire des stocks de carburant. J'ai pas dit le mot carburant parce qu'à l'époque, j'avais évoqué les pénuries de carburant. Mais j'avais pas pensé que les gens allaient faire des stocks. Bon, apparemment, c'est ce qu'il y en a certains qui ont fait. Maintenant, c'est interdit. Bon, ok. Mais là, là euh, ça me fait penser à la ruée vers la nourriture cette fois. Et ça, j'avais dit aussi nourriture. Donc, faire des stocks. donc faites des stocks. Bon, allez pas dévaliser les magasins, mais faites des stocks. Voilà, partie. prenez une boîte par ci une boîte par-là. Hein. Parce que là, il nous prépare un truc. Ça fait penser au... Vous voyez, à la, à la au Corona, là. Enfin, oh là, faut que je fasse attention à ce que je dis. Chauve-souris. Oui, donc, vous voyez, soyez comme l'aigle. Voyez les choses vues du haut. Hein. Il faut prendre de la hauteur et voir un peu tout ce qui se passe. Faire preuve de sagesse. Prenez de, de vraiment de la distance et voyez ce qui est en train de se mettre en place tout en haut. On, on a tous les éléments. Il va nous affamer. Hein. Moi, je sais ce que je pense. Hein. Ouais, donc il va y avoir des dégâts. Il va falloir nettoyer. Alors ensuite, il y a autre chose qui arrive là. Il y a une catastrophe. Ouais, bon, ok. C'est toujours pareil, hein, j'ai toujours les mêmes cartes. La fin de la civilisation ici, la fin d'un temps et euh, le retour de Jésus si vous y croyez. Enfin bon, pourquoi pas. Mais il y a, y a toujours le, le côté très biblique ici qui ressort. Hein, fin des temps, destruction d'un monde, voyez. La catastrophe, pouf. Et ici, autre chose. Bon, on va laisser ça de côté, c'est pas le propos. On va essayer de rester ici. Ouais, non mais ça va être mondial. Hein. Bon, ok. C'est mondial et cette façon, c'est les mondialistes qui sont derrière, voyez. Bien, bien. Donc coupure YouTube. Hein. On va reposer la question quand même parce que du coup je suis partie sur autre chose. Mais c'est pas rien, c'est pas grave. Ça, ça, vous permet de. Pardon. <rire> je pourrais aujourd'hui. Ce C'est pas grave. Ça vous permet de et ça nous permet euh, de, de faire des provisions et puis de penser aussi, surtout surtout l'indépendance alimentaire, l'autonomie alimentaire. Hein, c'est important. Pensez à l'eau aussi. Pensez à l'eau. Enfin l'eau à la rigueur, euh, on peut toujours euh, trouver de l'eau éventuellement en filtrant celle-ci. Je sais qu'il y a des méthodes, l'eau de pluie, enfin bon, le, le, le puits d'ailleurs aussi. Enfin, l'eau, je crois qu'on peut trouver des solutions à, à ce sujet d'ailleurs. J'attends euh, la livraison de quelque chose euh, pour vous faire une vidéo sur éventuellement une solution pour le problème d'eau. Mais j'attends encore un peu. Je sais, C'est un peu mystérieux ce que je suis en train de vous dire, mais je ne peux pas encore vous en parler. Bon, alors... Ok, euh, oui, donc coupure... Euh, oui, alors on va poser la question rapidement. Alors, coupure euh, YouTube ou non Pour l'instant, je ne vois pas. Si ça se trouve, c'est du bluff. Et je vous dis, je vois plus les questions de, de sursens, dans l'autre sens. Ça, oui. Ça, je vois très très fortement. Mais coupure, coupure, on va regarder. Je ne sais pas, je n'ai pas sorti, alors... Ah, pardon, il y a des choses qui se mettent en place. Ouais, donc, il y a bien un fardeau. Ouais. Non, ça, les... En ce moment, ça, c'est tous les combats auxquels on a affaire. Hein. Toutes les oppositions, on, a... on en a marre. Hein. Avec le fardeau que l'on porte. Par rapport à tout ce qu'ils sont en train de, de mettre en route. Oui, ça, c'est vrai. Bon. Mais euh... est-ce qu'on va avoir une coupure Internet euh, Pardon, YouTube. Ah de coupe, bof, non, ça bouge pas, apparemment. J'arrive. Alors, on a quelqu'un qui est au pouvoir, qui est très autoritaire, qui, pour moi, entre ces deux cartes-là, sont très contradictoires. Ça, c'est les oppositions, faire preuve de courage justement face aux, aux oppositions aux problème. Et ça, c'est l'inertie. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui veut nous maintenir dans notre inertie et qui ne veut pas qu'on se batte. Et avec la Lune, c'est un peu pareil. C'est euh, les illusions. Je me demande si on peut, ne on peut pas y voir aussi le mensonge ou la déformation de la réalité. Parce que vous savez que la Lune, c'est le reflet du Soleil. Donc la Lune elle-même n'a pas de lumière. Hein, donc elle reflète. Donc en ce sens... Elle déforme aussi les choses. Donc là, il y a la nécessité, toujours pareil, de nous maintenir dans une passivité. Mais je vois ça comme ça. Et de ne pas faire preuve de courage. Mais la coupure YouTube, euh, non, je ne vois toujours pas. Non. Vous voyez, en fait, il y a l'œil. Alors je sais bien que ton balance, c'est une nouvelle relation, mais... Ces propositions, genre de choses. Mais là, on peut y voir aussi éventuellement le côté, peut-être, euh, surveillance. Les amoureux, c'est un peu pareil. On peut y voir aussi les réseaux, pourquoi pas. Ouais, non, non, non, non, non. c'est pas ça. Hein. Non, non, non, moi, je vois pas de coupure YouTube. Non, bon, si je me trompe, je me trompe, mais euh, je vois pas. Par contre, nécessité de, de renforcer euh, ce que vous connaissez la sur 100. Oui, très serment Très, très certainement, sûrement même. Là, je suis sûre à 100%, oui, oui, oui. Donc, voilà, faire très, très attention et continuer à serpenter comme le petit serpent, voilà. Contourner la montagne pour continuer à se parler. Voilà, tout le monde. Bon, bah, écoutez, je vous dis à bientôt. Et donc, par rapport à ce que j'ai sorti juste avant, eh bien, prévoyez. grain germées et tout et tout, hein. Prévoyez ça parce que c'est très sérieux ce qui s'annonce, hein, je peux vous le dire. Voilà, à bientôt. Au revoir.